Alors, chers amis, euh, bonsoir. Nous sommes très heureux, une nouvelle fois, de vous retrouver ici pour une nouvelle masterclass. Alors, juste avant d'appeler nos invités, euh, Jessica, euh, tu vas nous rappeler un petit peu de quoi nous allons débattre ce soir avec nos invités, avec nos amis, et rappeler peut-être que... Nous serons, comme hier soir, en interactif, puisque nos amis pourront intervenir juste après bah, les présentations et plutôt du moins le, la, à la fin de, de, de, de, de, de l'échange que nous aurons avec nos invités. Alors, tu vas nous les appeler, Jessica. Voilà. Alors, ce soir, nous, nous, nous abordons oui. donc la masterclass. Voilà, la masterclass, la deuxième masterclass de cette semaine. Elle est, euh, elle est relative donc, à la formation innovante et euh, aux nouveaux euh, métiers. Donc Nous allons euh, appeler Madame Diane Dayot, qui est euh, enseignante au lycée euh, professionnel de Blanchette à Gourbert. On rappelle que cet établissement est un des trois établissements de Guadeloupe qui euh, dispense qui a des formations. Activement. Voilà, Donc, maritime. Maritime, oui, absolument. Je vous en prie, Madame Dayo, prenez place. Nous allons appeler également Monsieur. Euh, euh, on va commencer par euh, par les dames. Donc Madame Raguel de euh, la de, de Alliance Conseil et Monsieur euh, Franck Fazian de Casa Recycle et Casa Broc. Eh bien parfait, nos invités sont là ce soir. Euh, remercie en tout cas tous ceux qui ont fait le déplacement. Euh, merci monsieur euh, Camille Pelage de nous offrir un si beau plateau. Merci également à et monsieur et Châteaubon et dit euh, les élus de, de la région Guadeloupe qui sont là ce soir avec nous, donc conseiller régional. Et, et euh, le dernier intervenant sera absolument. monsieur euh, Frédéric euh, Galland qui est euh, le responsable de la. Société euh, idée d'homme. Il nous en dira plus. Absolument. Société... Alors ce soir, nous allons parler de formation. Tout à fait. Avec tout ce beau monde. Formation innovante et nouveaux métiers. Autour de la table, nous avons euh, des personnes qui font. Absolument. Nous ne finirons jamais d'insister sur l'engagement de la région Guadeloupe, sur l'engagement du président de région, sur l'engagement eh de toutes ces personnes qui œuvrent autour donc, des métiers euh, autour de la voile, du, du maritime. Et nous savons que M. Camille Pelage fait un travail considérable hein, et euh, il, a, il a tout pour ça. D'ailleurs, c'est un... C'est un monsieur qui n'a jamais cessé, qui a beaucoup travaillé d'ailleurs sur cette dernière édition euh, de la route du Rhum, et c'est vrai que nous sommes en plein dedans. Nous sommes là dans, dans, dans le cadre du défi atlantique, mais c'est un petit peu euh, la continuité de tout cela. N'est-ce pas, Jessica Oui, tout à fait, Ken. Euh, si vous en êtes d'accord, ben, nous commençons, nous rentrons dans le, dans le vif, vif du, du sujet. sujet. Voilà. Avec euh, Madame Diane Dayot, qui va se présenter. On va laisser un micro à Madame Daïo, qui va se présenter, qui va nous en dire beaucoup plus sur elle. Madame Daïo, bonsoir. Oui, bonsoir. bonsoir je à vous tous. demanderai de rapprocher votre micro tu un petit peu plus, pour qu'on vous entende bien. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bon, Déjà, merci à la région de nous avoir invités Donc, je me présente. Je m'appelle Diane Daïo. Je suis professeure de navigation au lycée professionnel privé de Blanchette, qui se situe à Gourbert, depuis cinq ans. Parfait. Votre, euh, Madame Daïo, vous êtes euh, l'une des rares femmes à disposer d'un Capitaine 3000. Je pense que euh, vous êtes une source d'inspiration pour beaucoup de femmes. Je pense qu'il faudrait nous en dire un peu plus sur vous, Madame Daïo. Absolument. Dayot. Je suppose <rire> qu'il n'y a, a pas beaucoup de femmes dans votre, dans votre secteur. <rire> Tout à fait. Donc, alors, donc, je suis professeure de navigation, ce qui veut dire qu'avant j'ai navigué, puisque pour enseigner euh, les matières professionnelles dans les lycées maritimes. Il faut être un ancien professionnel. Donc, avant ça, j'étais euh, officier, chef de car sur des navires. Donc, euh, j'ai navigué pendant euh, environ 5 ans sur euh, tout type de navire. Voilà. Euh, Alors, juste que... une petite question. Vous avez effectivement navigué sur tout type de navire. Comment vous est-il venu euh, l'idée euh, d'enseigner, finalement L'idée d'enseigner, ben, c'est parce qu'en fait, comme j'ai arrêté la navigation pour des raisons familiales, donc, euh, je me suis, bah, j'ai cherché une euh, réorientation de voie et euh, donc j'ai répondu à une annonce, qui, un, un lycée qui cherchait un professeur de navigation. Donc, c'était le lycée de Sète, parce qu'avant, j'étais euh, en France. Donc, c'était le lycée de Sète. J'ai répondu à leur annonce, où ils cherchaient un professeur de navigation. Et c'est comme ça que ma deuxième profession a commencé. Donc. Bon, alors, question importante, est-ce que les, les, les femmes, nos femmes, ici en Guadeloupe, s'intéressent beaucoup à la navigation les femmes, pas beaucoup. Déjà, même quand moi, je suis arrivée à l'école. Donc moi, j'ai fait l'école nationale supérieure maritime. Donc c'est après, après le bac scientifique. Donc c'est une école qui forme en cinq ans les officiers, euh, enfin les capitaines illimités, donc capitaines tout navire. Donc on est à la fois, on peut intervenir à la fois euh, en navigation et aussi à la machine. Donc quand moi, je suis arrivée dans l'école, c'était une exception. On était neuf filles parce que les, les sessions d'avant, les promotions d'avant, c'était une, deux filles, voire zéro fille. Et là, dans ma promotion, on était neuf filles. C'était vraiment l'exception. Et donc, voilà. Donc, dans ce domaine, c'est sûr qu'il n'y a pas, pas, beaucoup, pas beaucoup de femmes. Et pourtant, on a une place à se faire parce que le métier est aussi bien destiné aux hommes qu'aux femmes. Donc, avant de continuer, peut-être que vous allez nous, nous dire et nous dire ce qu'il faudrait pour motiver... Euh, nos femmes, nos filles, euh, pour qu'elles s'intéressent finalement à la navigation. On verra ça tout à l'heure. Je te laisse continuer, Jessica. Oui, tout à fait. Donc, euh, Madame Dayot, euh, moi, j'aimerais bien quand même que vous précisiez, parce que je ne pense pas que tout le monde sache ce que c'est qu'un capitaine 3000. C'est important. Et ça, quand j'ai entendu ça, j'ai été quand même assez impressionnée. Donc, j'aimerais bien que vous l'expliquiez euh, pour que euh, la Guadeloupe le sache. Ok, donc c'est bon, c'est... Alors, par quel vous commencez. Donc, euh... <rire> donc pour euh, naviguer, pour être sur des navires, donc être marin qualifié, on a plusieurs niveaux de brevets. Et les niveaux de brevets, c'est un rapport avec le volume du bateau, mais bon, on va, on va parler en termes de longueur. On peut aussi parler en termes de longueur. Donc, il y a plusieurs diplômes pour être capitaine. Donc, le premier, c'est euh, le capitaine 200. Donc capitaine 200, ça veut dire qu'il peut conduire des navires jusqu'à environ une longueur de 25 mètres. Ensuite, on a les capitaines 500, qui peuvent être capitaines sur des navires jusqu'à 45 mètres de long. Puis on a les capitaines 3000, qui peuvent aller jusqu'à des longueurs euh, de 85 mètres. Et puis on a les capitaines illimités. Donc on a quatre niveaux dans la formation. Voilà. Donc au lycée de Blanchette, on, fait les capitaines, on forme les capitaines 200 et les capitaines 500. Et tous ceux qui veulent, par la suite, euh, accéder à des brevets supérieurs, bah, ils sont obligés de partir et rejoindre, comme moi, l'École nationale supérieure maritime, qui se situe donc, qui a, sur deux sites, hein, donc, au Havre et puis à Marseille. Madame, euh, qu'est-ce qu'il faut comme qualité, justement, peut-être que pour nos amis qui nous regardent en ce moment, il y a certainement, nous allons peut-être euh, faire naître des vocations. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme qualité euh, pour, euh, pour arriver jusqu'à ce que vous avez fait, vous, dans votre parcours alors, je dirais qu'il y a surtout donc, des, des compétences hein, qu'il faut acquérir, donc les qualités, bon, c'est sûr que ça peut aider si on a des qualités déjà intrinsèques, hein. Donc c'est-à-dire euh, l'ouverture d'esprit, puisqu'on travaille sur des bateaux où on a des équipages euh, multilingues, parce qu'on travaille à l'international, tout ce qui est diplôme formation de marin, c'est une formation qui est internationale, tous les marins du monde ont la même formation, donc les formations sont décidées au sein d'une instance euh, supérieure qui s'appelle l'OMI, l'Organisation Maritime Internationale. Donc les, tous les marins sont formés sur, euh, ce, sous, sous le même référentiel, c'est-à-dire un capitaine 200 conforme à Blanchette ou un capitaine 500 conforme à Blanchette. Ils peuvent naviguer n'importe où dans le monde sur des bateaux, ben, vous avez compris, hein, donc limités en, en, en termes de longueur, mais ils peuvent naviguer partout dans le monde. Donc je dirais donc l'ouverture d'esprit, voilà, c'est important parce qu'on travaille avec des équipages qui viennent de différentes nationalités. C'est un monde très voilà. masculin. Très masculin aussi, mais, très masculin, mais qui s'ouvre hein, de plus en plus aux femmes, hein. on a une place à se faire. Euh, donc l'ouverture d'esprit et puis euh, je dirais euh, la capacité d'analyse, analyse rapide, analyse rapide des situations pour prendre des décisions. Euh, le travail, peut-être Le travail, oui, la, la rigueur, surtout oui. la rigueur, parce que, bon, bah, quand on travaille dans ce domaine, on n'a pas droit à l'erreur, parce qu'on a des passagers, donc c'est euh, une valeur euh, qui n'a pas de prix. Et si on a de la marchandise aussi, bah, ça, ça a un coût, tout ça, le bateau aussi, ça a un coût, donc on est responsable, hein. on est très jeune, capitaine de navire, et on est responsable de... De, de vie humaine. De, de vie humaine. Et puis, et donc voilà, donc on n'a pas droit à l'erreur. Et puis, on doit être rigoureux dans le travail. Donc, quand on est déjà rigoureux, en soi, ça, ça aide à réussir dans ce, dans ce type de formation. Et après, ben, la formation est faite pour acquérir les compétences nécessaires, ensuite pour, euh, pour être capitaine. Vous aviez des marins dans votre famille Oui, mon grand-père, il ah. était marin pêcheur. Ça, ça, ça, ça aide. <rire> oui, il nous emmenait sous son bateau, oui, justement, euh, les dimanches. Moi, moi, je suis curieuse de, de quelque chose. Sans dire le nom du navire, ni dire le nom de, de l'armateur, mais quel est le plus grand bateau, le plus imposant que vous auriez, que vous, a, que vous avez... Euh, Sous votre euh, responsabilité. Alors, je dirais que ce sont les navires de la CMA, CGM, bah, ceux qu'on voit. Donc, j'ai ah, navigué, navigué sur ces navires. Euh, donc, c'était euh, une ligne entre... Euh, euh, Montoir, et puis Martinique, Guadeloupe, et puis on faisait la traversée de l'Atlantique. Donc, je dirais que c'est ce n'est ce hein, le pas plus rien. grand, hein. donc c'est des navires de 200 mètres de long. Euh, et donc, et euh... vous étiez la patronne. Voilà. <rire> Bravo. Bravo. Bravo, ça mérite des applaudissements, magnifique. <rire> voilà. Donc, maintenant que, que nous en savons un petit peu plus sur vous, je pense qu'il est temps aussi maintenant de nous présenter votre... Euh, profession, mais qui est aussi une passion de ce que j'en ai entendu. Ce que vous faites avec ces élèves au lycée professionnel de blanchette gourbert Ok, donc alors, bon, moi j'interviens en tant que professeur de navigation. Donc il faut dire que on a deux niveaux de formation. On a le CAP maritime et le bac maritime. Voilà. Donc le CAP maritime se fait donc en deux ans et permet de former des matelots et des mécaniciens. Sur, sur les navires. Donc ce sont eux qui vont assister les officiers euh, voilà, sur les bateaux. Et ensuite, on a le bac maritime. Donc ce bac maritime, en classe de seconde, c'est un bac euh, qui est commun. Et à partir de la classe de première, ils doivent choisir, donc on a trois spécialités, et ils doivent faire un choix parmi ces trois spécialités. Donc les trois spécialités sont pêche, pour être patron de pêche, commerce, plaisance, pour être capitaine sur des navires bord de commerce, et mécanicien pour voilà, intervenir dans la machine sur sur les bateaux. Et donc ensuite la terminale, euh, voilà terminale où ils ne peuvent pas changer de spécialité. Hein, la, la spécialité se choisit en classe de première et ensuite en classe de terminale. Ah, <rire> ensuite en classe de terminale, lorsqu'ils ont leur bac, leur bac, ils peuvent être capitaine 500, capitaine 200, puis capitaine 500 euh, par la navigation. Donc ils, ils obtiennent le diplôme et après pour obtenir les brevets, il, il leur faut naviguer. Malheureusement, euh, vos collègues étaient présents euh, ce matin sur, euh, sur les stands. Les élèves sont en période, euh, vous nous expliquerez... Euh, C'est un examen canins, blanc mais vous avez, Donc ils n'ont pas pu être présents. Ça. Mais vous avez quelques vidéos, peut-être pouvez-vous nous les commenter oui, et expliquer bon, okay. ce qu'ils font, ce que, ce que l'on voit à l'écran. Donc là c'est une séance sur notre simulateur de navigation. Donc on a un simulateur pour, préparer, euh, pour les préparer à la manœuvre et surtout les préparer à être chefs de quart sur les navires, c'est-à-dire conduire le navire euh, voilà, en toute sécurité. Donc on a, ils ont une carte électronique et ils ont un visuel qui leur permet de voir le paysage, hein, de voir ce qui se passe. Euh, donc là, c'est bah, la seule fille. Ah, j'allais juste vous poser la question, combien a de filles, C'est la seule fille, oui. et elle est en spécialité pêche. Voilà, elle est en classe de terminale, et là, elles sont en train de travailler sur un TP, sur la carte marine, où je leur donne un point de départ et un point d'arrivée euh, qui doivent euh, tracer leur route, tracer leur route, et ensuite, euh, programmer le GPS pour pouvoir les assister dans leur navigation. Voilà, donc il faut dire que... En tant que chef de car, on doit apprendre à manipuler, hein, apprendre à maîtriser hein, tous les appareils de navigation. Donc, on les fait un à un pendant toute leur formation. On étudie un à un les différents appareils. Donc là, c'était sur le GPS. Donc là, il explique comment il fait pour tracer les routes en toute sécurité. Mais à l'ancienne, on voit bien qu'ils utilisent, euh, comme les anciens marins, un Tout combat, à fait. Euh, une règle, une carte. En Tout fait. à fait. Tout à fait. On est toujours dites au dites, voilà. En dé, en, voilà, En début du fait qu'il y a les cartes électroniques sur les bateaux, dans leur formation, on demande encore à ce qu'ils aient une, une connaissance hein, de, de, de, de, du travail sur la carte. Voilà. Pour Alors, toujours savoir, pour toujours connaître la position du, du bateau. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour motiver euh, beaucoup plus les, les, les, les jeunes femmes les, de, de, de, de chez nous, euh, pour qu'ils qu se dirigent vers ce, ce métier Oh, je pense que c'est déjà plus euh, connaître déjà ces formations, donc en parler, en parler. Donc justement, ce genre de, de rencontre, c'est une vitrine hein, pour, nous permettre de, pour permettre aux jeunes filles de savoir voilà que ces formations existent, que ces formations sont ouvertes. Voilà, donc là, il explique hein, sur le GPS, il explique comment le GPS l'assiste dans sa, dans sa navigation, donc le, le GPS l'aide à suivre la route. Euh, lui dit quelle route il faut faire, lui dire s'il est sur la route, etc. Donc, c'est une assistance. On leur apprend bien que c'est une assistance et que, et que le GPS, bon, bah, il ne fait, il fait, il fait pas tout. Hein. Ça. Mais quelle que soit leur spécialité, ils ont toujours ces troncs communs. Il, fa il faut qu'ils qu sachent tous, euh, visiblement, de ce que moi je, je, je comprends, il faut qu'ils sachent tous utiliser le GPS, utiliser euh, euh, les, la, la, les outils de cartographie, etc. Tout à fait, voilà. Oui. Là, c'est une classe de seconde, donc là, ils découvrent la carte. Voilà, donc, tout à l'heure là on avait les terminales, donc eux ils étaient déjà à l'aise sur la carte, ils pouvaient passer de la carte euh, à la navigation et là ce sont donc les secondes qui découvrent la carte, donc on commence à tracer des différentes routes, à voilà, comprendre hein, les différentes informations qui sont sur la carte pour pouvoir ben, naviguer en toute sécurité. Bien. Voilà. Donc il explique. Sans, euh, voilà. sans trop sortir de, de, de la vidéo, pouvez-vous nous dire la première fois que vous avez vous êtes retrouvé donc comme cela à, à, à la tête d'un gros bateau Comment comment quelle a été votre impression Comment vous, vous êtes senti Oh là, c'était beaucoup de peur déjà au début, hein, Parce que faut savoir que euh, dans, la, dans, dans le domaine maritime, c'est le temps de navigation qui compte. Donc quand on a son temps de navigation, ben on change de on change de niveau. Donc avant, j'étais élève, donc élève, donc j'assistais l'officier, je regardais comment il faisait. Et puis du jour au lendemain, j'ai eu mon temps, et puis je suis devenue officier. Et donc du coup, c'était à moi d'avoir la responsabilité du bateau. Et donc, un, on travaille en cas, c'est-à-dire que sur le bateau, il doit toujours y avoir quelqu'un à la passerelle pour pouvoir bah, faire la navigation. On peut pas, tant que le bateau est en route, il y a toujours quelqu'un pour pouvoir faire la navigation. Donc quand on est en traversée océanique, on est obligé d'organiser en quart parce que on peut pas demander à quelqu'un d'être attentif pendant des heures et des heures. Donc on avait des quarts de 4 heures. 4 heures donc par exemple si on faisait le minuit à 4 heures du matin, après on a un officier qui nous relève pour faire le 4 à 8, ensuite le 8 à 12 et ainsi de suite. Donc moi mon premier quart c'était le quart de minuit à 4 heures du matin. Donc cette nuit-là, j'ai pas dormi. <rire> Je n'ai pas dormi, je suis restée avec euh, l'officier d'avant. Et quand c'était mon tour, je suis arrivée ben, bien avant. J'en ai arrivé un quart d'heure avant le temps de, voilà, de prendre les informations nécessaires pour pouvoir faire la suite. Et donc, je suis arrivée bien avant. <rire> et, euh, et puis, c'était voilà, compliqué parce que j'étais dans une zone aussi qui était dans son navi en navire. C'était la traversée de la Manche. Donc, euh, il y a beaucoup de bateaux. Donc, c'était un quart euh, voilà, assez... Euh, assez stressant, mais bon après ce qui revient c'est que on a la formation, on a eu les compétences pour donc très vite hein, voilà très vite j'étais à l'aise, j'ai compris, j'ai su ce qu'il fallait faire puisque on a été préparé à ça et puis quand on est confronté à la situation euh, on, on y va, hein, on n'a pas de même si on a peur euh, voilà on, on est préparé pour gérer la peur, gérer le stress parce que voilà il faut y aller, il faut faire les choses. Alors comment une question peut-être un petit peu délicate comment une antillaise parce que vous êtes de, de chez nous, hein. retrouve peut, peut, peut se faire sa place dans un monde où il n'y en a pas tant que ça Je, je, je vous ai dit que c'était une question délicate. Hein. Je vous ai prévus, hein. Faire sa place, euh, bah, on y va, hein. on fait ce qu'il y a à faire et puis on ne se pose pas de questions. Hein. Ah ben, parfait, c'est déjà <rire> ça. Voilà. Vous avez voilà. une anecdote pour nous <rire> Une anecdote euh, parmi de tout, tout, tout toutes les toutes les traverses que vous avez pu faire, -ce que vous avez une petite anecdote à nous à nous à nous livrer comme cela Non là, n'en vois pas là. Ça va venir tout oui, à l'heure. Certainement. À <rire> Jessica. Je, je pense que vous vous êtes pas ressentie comme ça. Vous étiez juste dans le, dans le moment. Et c'est très bien comme ça. J'allais insister. J'ai dit <rire> bon l'intérêt, je vais dire aussi la femme, parce que c'est un monde effectivement non. très très masculin. Après, vous savez, des fois, hein, c'est un tracé, comme ça, et puis on ne se pose pas de questions, justement. Et c'est une bonne voilà. chose. En tout cas, ça ouvre, le, ça ouvre les voies, en tout cas. Mm. Merci beaucoup, Madame Bayou. Merci. Merci. On applaudit très fort. <rire> ne partez pas rester avec nous. Je suis sûre que tout à l'heure, nos amis auront des questions à vous poser. À nous à allons continuer Oui, avec euh, le couple. Euh, monsieur, euh, oui, un couple... Gagnant, on va dire. Hein. Alliance Conseil, Madame Raguel et Monsieur euh, Franck Fazian de Casa Broc et Casa Recycle. Mais ce soir, vous allez plutôt nous parler du chantier euh, d'insertion euh, que vous portez par le biais de l'association Casa Recycle. Monsieur Fazian. Ben écoutez, euh, bonsoir à tout le monde et merci pour l'invitation. Alors, je ne sais pas si. Euh, comment dirais-je. Euh j'avais proposé deux projections. Voilà. Est-ce qu'il y aura le son ou pas du tout Non, pas, pas, de, du tout. pas de son. Pas de son, c'est dommage. tout ça, ça va vous permettre de, <rire> de bien nous expliquer tout ça, de combler. C'est dommage monsieur monsieur parce que... Mais peut-être euh, avant, puisque pendant que nous calons euh, la vidéo, ce qui serait bien pour la Guadeloupe euh, qui, qui nous regarde euh, aujourd'hui, nous expliquez qui vous êtes et ce que vous faites. Mais surtout, parce que c'est vrai que bon, Casabroque, ça ne parle pas à tout le monde. Oui, voilà. donc euh, casabroc 2007, hein, c'est la rencontre de l'abbé Pierre en 2004. Et euh, mon travail depuis 1998 a accompagné des personnes en difficulté. Et ici, ça parle, parce que j'ai commencé ben, du côté de Carénage en 1998, à accompagner des publics en très, très grande difficulté. Euh, étant donné que j'étais un sportif de haut niveau à la retraite on va dire et un Michel Morin qui touche un peu pas mal de métiers j'ai voulu accompagner une, une frange de la population et beaucoup de jeunes en très grande difficulté et depuis à peu près 20 ans j'accompagne ce public à travers ben, des associations qui ont vu le jour telles que Casa Broc Casa Recycle euh, à trouver une raison dans leur existence voilà c'était une. juste pour la, la petite histoire euh, dans le cadre du défi atlantique, nous avons créé euh, un événement dans l'événement, puisque euh, vous, étiez, euh, vous étiez partenaire, mais dans le cadre de vos activités liées à la voile, et euh, nous avions ce besoin de ma porte-drapeau, et vous nous avez dit, je peux oh, le faire. Exactement, alors pas je. <rire> enfin, parce nous pouvons que... <rire> le faire. Casa parce que les, le gars, faire. les gars, ils sont là, levez-vous voilà. les gars, ils sont là, l'équipe. Le les crew, jeunes, les jeunes en est ce que, Le que nous avons à l'image. Venez, venez, venez. Il faut les mettre en avant, ces voit. jeunes qui font des choses Ceux intéressantes. Qui ont, qui ont confectionné. Voilà. Et en fait, on, effectivement, dans la réunion euh, au niveau de la préparation du défi atlantique, euh, Jessica euh, a porté la difficulté où, où il y avait une problématique sur les mâts les de, de, de drapeaux que vous voyez ici. Et avec les gars, mais comme on est des alors je vais les présenter hein, parce mais que bon, et Michel Borin, c'est cela. Là, comme je suis voilà. dans, dans, dans l'être humain <rire> et pas tant dans, tant dans la formation en elle-même, on, on va les présenter. Hein. Voilà, on exactement. Présente. Donc euh, je vais laisser chacun se présenter Avance parce qu'en qu fait voit euh, bien. Le, là, le nom le nom du là, crew avancez, avancez, avancez qu'on vous, <rire> qu vous voit bien. Qu'on vous voilà, voit. à l'honneur les gars, à l'honneur, à l'honneur. On va vous mettre à l'honneur, quand même. Exactement. Alors. donc en fait le, le groupe s'appelle les super super <rire> ça c'est euh, notre martiniquais notre seul et unique martiniquais du groupe qui est venu de la martinique quand il a vu euh, l'annonce euh, de la création du chantier d'insertion recyclerie nautique et il s'est dit ben tiens il a voulu relever le challenge alors, viens te présenter donc c'est Mada alors ah ben c'est Mada <rire> alors te retrouver non. comme ça avec... Non, moi je trouve ça génial parce que euh, pour être franc, moi j'ai 33 ans, Maxime et Wendy, je suis de la Martinique, j'ai déjà travaillé dans divers corps de métier et euh, ben, j'ai rencontré un monsieur, Franck Fazian, qui nous a vendu du rêve, on va pas se voir la face, nous avons vendu du rêve, au début on a vu ça pour du rêve et euh, là ben, ça se concrétise, en fait c'était pas du rêve, c'est réel. Et euh, ben je suis fier de l'avoir rencontré, de faire partie de cette équipe-là, parce que franchement, on est dans une aventure déjà humaine qui est géniale. Et on apprend des choses, on vit des choses. Et franchement, euh, moi, j'adhère et je kiffe. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire à un jeune de, de, de, votre, de votre âge pour lui donner le, le même punch et arriver à suivre cette même route Je ne sais pas. Déjà, de toujours avoir confiance en soi, de ne de jamais avoir peur... De, de viser loin, surtout de, de viser très loin et d'essayer d'atteindre ses objectifs hein, voilà. et de toujours tout faire pour atteindre ses objectifs. Parce que, bon, on peut, on peut se fixer des objectifs, mais si on ne fait rien du tout pour les atteindre, on ne va jamais les atteindre. On va peut-être euh, rapidement leur passer oui. le micro, Oui, pour qu'ils disent le, le, oui, voilà. leur nom. Alors, ben, je repasse le micro, de... les gars. Vous oui, voilà, rapidement. Succinctement. Euh, que et aussi la dernière expérience que vous avez vécue, parce que je préfère que ce soit vous qui témoignez, que moi-même. Je compléterai par la suite, mais c'est ce que vous vivez depuis le début, en fait, entre la voile traditionnelle et le reste. On te voit. Bonsoir, moi je me présente, moi c'est Wesley, employé des ressources nautiques chez Casa Wessic. Moi perso, j'étais vendeur au conseil avant, et là je travaille avec les métiers autour de la mer. Je ne vais pas vous cacher que nous en Guadeloupe on est un peu ignorant par rapport à les métiers autour de la mer. Moi je n'avais pas cette vision. Et euh, là, je me dis vraiment que autour de la mer, c'est vraiment le métier de l'avenir. Et si c'était pour dire aux autres jeunes de s'orienter vers la mer, oui, je les aurais conseillé vivement. Moi, perso, euh, les, ce que je vis avec Monsieur Franck, bon, c'est fort parce que moi, je pratiquais pas de sport. Avec lui, là, je pratiquais de la voile traditionnelle. Et euh, c'est difficile parce que c'est physique. Mais on trouve l'épanouissement quand même parce que c'est aussi un travail d'équipe qui fait que ça fait, euh, ça consolide euh, l'amitié entre collègues. Et euh, bon, voilà. Bravo. Merci, belle expérience. Oui. Bon, moi, j'ai une très mauvaise expérience dans la plongée sous-marine. Parce que <rire> ça, quand on descendait en profondeur, moi, ça me pétait les tympans. Et euh, comme le moniteur de plongée nous a dit, tout le monde n'est pas pareil. Mais j'ai quand même essayé, j'ai quand même pu faire quatre plongées. J'ai pu voir le, des récifs de corail... Euh, en fait, pas à la télé, en fait, en vrai, j'ai aussi vu des poissons, des poissons, des poissons armés. J'ai vu, j'ai vu tant de choses. J'en ai même vu une tortue aussi, une tortue de mer. Donc, euh, moi, je dis franchement, c'est un épanouissement parce que souvent, on est, comment dire ça, le contact près de l'eau, on l'a pas, en fait, en Guadeloupe. Et, euh, Et moi, même, dit, donc, moi même en, en, en tant que jeune, moi, je ne sais pas nager, perso. Et euh, ouais, c'est un peu triste. Il voilà. n'est jamais trop tard pour bien non, faire. Non, il n'est jamais trop tard. Voilà, très bien. Les on va continuer. Aussi, hein, les autres aussi. Alors, bon on fait rapidement. Voilà, rapidement, rapidement vous dites votre nom et oui. puis si vous avez quelques mots. Bonsoir, je m'appelle Alan. Donc, euh, ma, c'est ma première expérience dans l'entreprise actuellement. Et euh, ben, ça se passe bien à part tout ce qui est... Tout, tout ce qui a euh, en rapport avec... Euh, comment dire euh, On va dire euh, l'extérieur mais euh, à part ça, euh, ouais, c'est une bonne initiative pour les jeunes, ça aide beaucoup à faire sortir les jeunes de, des cités, euh, de la pauvreté et tout, et surtout d'avoir de l'espoir, c'est le plus important. Merci beaucoup Alan. le suivant. Merci Alan. <rire> Bonsoir, Gazon Grégory, donc euh, merci, mais voilà. Tout. Voilà, très bien. Voilà, merci. Déjà ça. Oui, merci. On va continuer. Bon, alors, alors, Greg, c'est euh, un morceau fait sur la voile traditionnelle, incontournable, il est contre -fouquier. Et donc, euh, la voile traditionnelle, c'est plusieurs postes. Je ne veux pas détailler, mais c'est un sport, euh, je rentrerai plus dans le détail après. Et c'est un incontournable au niveau sportif et aussi au niveau du, du euh, brevet, du premier niveau de plongée. En oh. Ouais, ouais, ouais, c en fait, euh, le problème c'est qu'il n'a pas pu descendre, à plus de 5 mètres. Alors qu'il fallait descendre à 20 mètres. Donc, euh, ce n'est pas qu'il ne l'a pas eu. Il faut plus de temps pour le former dans le laps de temps dans lequel on avait. Donc, sur les 10, il y en a 8 qui ont eu le, le brevet euh, 1 de plongée. Donc, vous pouvez appeler le dire, c'est un, un, corps, un, un score. Hein. Euh, donc, voilà. Et donc, euh, ben, toi, tu l'as eu. Bravo, Timal. Hein. Voilà, 20 mètres. Bravo. Hein. Hein, tu as vu quoi Une sirène, il paraît. Ouais. <rire> Avance, on te voit. Et bonsoir, moi, c'est Galba Giovanni. Bon, je ne vais pas beaucoup parler, mais je suis un peu un ancien euh, avec Franck. Ça fait un moment que je travaille avec lui. Et puis, euh, au niveau de le, des métiers de la mer, je voulais vraiment... Ça fait un moment que je voulais rentrer dans les métiers de la mer. Et euh, il m'a offert euh, l'opportunité. Et puis, euh, surtout, bon, ce qui m'a plus marqué vraiment, c'est euh, la plongée la plongée sous-marine, parce que le corps humain, on est fait pour être sur Terre, et plonger sous l'eau, là, c'est chaud. Mais une fois qu'on qu apprend, on est bien conseillé par les formateurs et tout, et que on commence à se détendre et tout, ben, c'est magnifique. Franchement, c'est une très belle plaisir. expérience. Voilà, et on y prend du plaisir. Tu peux continuer à faire, nous présenter les jeunes encore hein Alors, ah, y a, ben attends, attends, attends, attends. Oui. Quoi Attends attends. OK, vas-y. Ça va J'ai pas grand-chose à dire à part le fait que ben, je suis venu avec eux pour vivre une bonne expérience et pour faire plaisir à mon père. <rire> et, euh, <Ça rire> est. Ah, oui. Il que, nous a pas ben, dit qu'il avait traîné hein. <rire> Avant que je parte en France pour continuer mes études, euh, il fallait bien que je fasse un truc bien avec lui. Et donc voilà. Voilà, ah ben voilà accompagner papa, c'est voilà une bonne ça. chose. On l'applaudit très fort. Allez, vas -y, vas -y, vas -y. Bonsoir, moi c'est Nixon Malek. Et puis moi je suis un apnéiste depuis la naissance. Et puis j'ai découvert c'est quoi la plongée bouteille. Et puis ça m'a beaucoup intéressé. Et puis j'ai vécu des expériences. Ah ouais, franchement c'est inexplicable. Parce que c'est des expériences qu'il faut vivre pour y croire. Parce que moi, depuis la plongée en bouteille, je ne veux plus voir l'apnée. Voilà. Oh. Depuis la plongée en bouteille, je ne veux plus voir l'apnée et je veux poursuivre mes, mes objectifs sur le niveau 4, moniteur ou bien, comment ça dit, ex Ouais. Et c'est vrai que c'est voilà. un métier qui manque, qui ici, manque. ici en Guadeloupe ben énormément. Ben voilà. Le président ouais. de région voilà. parlait il n'y a pas longtemps. Effectivement, quand on regarde, on a très très ben voilà. peu... De, de, de jeunes Guadeloupéens ben sur les, les sites de plongée. Moi, je suis un depuis le vote de ma mère. Hein. Et puis, voilà. Hein. Moi, c'est 25-30 mètres depuis 100 bouteilles. Et puis là, j'ai découvert la bouteille. Et puis ça m'intéresse. Voilà. Mais moi, j'ai une question pour Franck quand même. Ils sont en formation maintenant. Mais dans combien de temps ils seront prêts pour être sur le monde du travail dans le, qui, qui, Ils pourront. Euh alors, vas-y, voilà. ah, expliquez-moi ouais, mieux. Wesley, voilà. Wesley euh, disait, justement, euh, qui sont déjà prêts. En fait, est, on est parti dans un cursus expérimental, puisqu'en fait, ils font un CQP. Et là, euh, Carole, ben, viens nous rejoindre, Carole, hein, viens parmi nous, ah, euh, qui a depuis maintenant deux, deux ans, euh, m'accompagne dans la formation, puisque... L'association Casa n'est pas vouée à être structure de formation. Et donc, on a monté un consortium d'associations et d'entreprises pour justement former ces personnes-là à, à, à avoir un titre professionnel. Donc, le titre professionnel pour ces jeunes-là, ils ne sont pas tous là, il en manque encore deux, trois, ils sont dix, euh, c'est euh, agents de ressources et nautiques, portuaire et halt légère de plaisance. Et c'est hallucinant, parce que quand j'entendais euh, l'universitaire tout à l'heure parler, euh, en fin de compte, ça rejoint ce que l'université est en train de créer actuellement. Crée. Euh, ils ont le permis bateau euh, la semaine prochaine euh, euh, qui vont passer, le niveau 1 de plongée, euh, les CACES dans le domaine de l'industrie du nautisme qui vont passer. Ils ont trois entreprises sur le, euh, euh, qui sont sur la marina qui vont les former Doc Service, Opal Marine, en tout ce qui est plasturgie, à Castillage, voilerie. Ils vont faire en fait tous ces modules-là et pour devenir en fait des agents de, de, de ressources nautiques capables de récupérer un bateau sous l'eau, de le recycler, récupérer tout ce qu'il y a encore recyclable dessus et en faire une, une ressource. Donc, il euh, y a aussi la possibilité, ben, comme Malik, Cap par exemple, qui est un, apné, un apnéiste, hein, j'ai vu des photos de lui euh, en plongée, c'est un, un gars, bon, il est de Saint-Anne, hein, de chez moi, d'ailleurs, et, euh, et donc, il plonge à des profondeurs de 30 mètres, 25-30 mètres, en apnée, et ils font des pêches hallucinantes. Et là, maintenant qu'il connaît, qu'il a la chance de rencontrer euh, euh, la, la, la plongée bouteille, euh, comme d'ailleurs Wesley, qui voulait absolument être scaphandrier, bon, maintenant, c'est un peu plus difficile, mais il va y arriver. Donc, il y a vraiment tout un cursus euh, euh, de formation qu'on est en train de mettre en place. Et je laisserai la parole à, à Carole pour expliquer qu'en fait, comme le CQP n'existe pas, euh, réellement nautique, dans, dans ce qu'on est en train de créer, on fait vraiment une expérimentation, c'est-à-dire dans, la, dans la, les assises tout à l'heure, tout ce que j'ai entendu, quelque part, qu'à hasard aussi, qu'on est en train de l'expérimenter en vrai, en, en, grandeur, en grandeur nature, sans qu'on se soit concerté, puisqu'on travaille aussi avec euh, l'université depuis maintenant 4 ans sur les récifs, parce qu'ils sont aussi constructeurs des récifs artificiels qu'on a créés, euh, qui ont été. Euh, euh, euh, comment dirais-je, euh, par en métropole. Je te laisse la parole pour la partie euh, formation. Alors, Carole, vient jusqu'à nous. Okay, oui. je vais me par là. Donc, euh, je suis Carole Raguel, euh, directrice du centre de formation Alliance Conseil. Et donc, euh, en collaboration, effectivement, avec euh, Franck Fazian, qui nous a sollicité, nous mettons en place, effectivement, une formation expérimentale dont il a parlé, donc, Alliance Conseil, en fait, notre centre de formation existe depuis 20 ans. Donc, euh, nous sommes basés à Petitbourg et nous intervenons dans des domaines assez variés. Et depuis euh, quelques années, dans le champ de l'insertion et des formations certifiantes en gestion des déchets et tout ce qui a trait à l'environnement, donc écotourisme, éco-menuiserie. Et là, l'occasion euh, nous a été donnée, en fait, de pouvoir monter avec euh, Casa Recycle un dispositif innovant puisqu'effectivement, euh, on a conçu, à partir de, de la demande hein, de Franck et du métier qu'il veut créer, agent de recyclerie nautique, euh, différents modules de formation qui, mis bout à bout, permettent aux salariés d'acquérir des compétences assez variées, puisqu'on euh, a inséré, effectivement, euh, la plongée, euh, le permis bateau. Ils auront aussi un cycle qui va permettre de mieux découvrir les différents métiers euh, du, du nautisme, euh, en faisant aussi des périodes d'immersion dans des entreprises de la Marina qui vont les accueillir euh, en stage et en formation en situation de travail. Donc, ils vont pouvoir travailler sur euh, la remise en état de bateaux euh, le carénage, euh, la confection de, de, de matériaux à partir de la, de la résine. Donc, vraiment, on veut leur donner, leur permettre de toucher du doigt toute une palette de compétences et de métiers vers lesquels ils pourront ensuite en fonction de leur centre d'intérêt, de leur projet personnel et professionnel, euh, évoluer. Donc, euh, c'est toute une partie de la formation qui va ensuite être complétée par un titre professionnel certifiant euh, dans le domaine de la gestion des déchets, donc agent polyvalent de gestion et valorisation des déchets, mais que l'on va axer sur le nautisme, donc tout ce qui, est, tout ce qui concerne les déchets, euh, issus de la mer. Voilà. Donc ça pourra être euh, des pièces de bateau à remettre en état. Ça pourrait être utiliser des voiles pour les transformer en sacs, donc faire de l'upcycling. Ça pourra être euh, du bois flotté. Il travaille déjà avec Franck euh, voilà, sur la, la récupération de, de bois flotté sur les plages du Gosier. Donc l'idée, c'est de travailler aussi euh, ces matériaux pour en faire euh, du mobilier ou autre objet euh, de décoration. Donc voilà, Donc, ils auront vraiment euh, des compétences assez variées et à, la à terme, un titre professionnel en gestion des déchets, mais beaucoup de compétences exploitables dans le champ et dans le secteur du nautisme en Guadeloupe. Donc euh, les professionnels avec lesquels on va travailler à la Marina nous confirment hein, que c'est ce des... un secteur où il y a des besoins à partir du moment où les gens sont sérieux, motivés, compétents, et euh, il y a des emplois. Très bien. C'est très clair, tout cela. Très, hein, très clair. Donc, on les remercie. Mais on vous remercie beaucoup, et je vous merci inviterai et à les applaudir très fort. Euh, Magnifique. En tout cas, bonne chance, les, les gars. Vous, Continuez. Euh, vous êtes sur la bonne voie. Carole et Franck, euh, vous oui, restez Il, il veut, il veut vous ajouter vous. quelque chose. Que ah. Tout ça, ce ben, ça serait pas... Ça, c'est l'idée d'un homme qui sorti dans la tête de Monsieur Fasian, donc... Nous, on est là, il nous fait confiance, on a confiance en lui, et c'est vrai que vous nous avez applaudi, mais c'est lui qu'il faut applaudir avant tout, parce que c'est vraiment lui qui a l'idée de tout ça, il a eu un truc dans la tête, et là, il le met en œuvre et nous, eh bien, on vit cette expérience-là, et c'est génial. Merci beaucoup, applaudissez très fort, M. Fazio. Merci, voilà. merci. Alors, Jessica. Jessica. Eh bien voilà, nous allons passer au dernier intervenant. Alors oui. là, nous sommes sur plutôt une problématique. Nous sommes plutôt sur une question de nouveaux métiers, puisque la, la masterclass s'appelle formation innovante et nouveaux métiers. Et là, Monsieur euh, Frédéric Galland va nous présenter l'aquaponie. Donc avant. En attendant que ça se cale, euh, Monsieur Galland, juste vous présenter en quelques, quelques mots et nous dire peut-être qu'est-ce que c'est que, que l'aquaponie. Voilà, très bien. Merci, bonsoir, et puis ben, merci pour euh, votre invitation. Euh, juste, effectivement, en, en, en quelques mots, moi, ça fait un peu plus de 15 ans que je suis sur les Antilles, sur euh, tout ce qui est recherche, développement et innovation, plutôt dans le secteur agricole. Donc, euh, euh, en fait, je... J'ai travaillé sur euh, différentes euh, entités, on va dire, pour euh, accompagner tout ce qui était développement local, aussi bien pour faire des références technico-économiques, pour euh, faire progresser euh, les élevages qui sont, qui sont en place, parce qu'on a des spécificités liées au milieu, au territoire, et c'est bien d'avoir des repères pour savoir comment se passer, pour essayer d'améliorer euh, ses performances, et quelque part gagner aussi en pérennité au niveau des exploitations. Donc il y a eu ce travail qui a été fait et en fait qui a fait ressortir notamment un besoin aussi à mutualiser sur les territoires, ce qui était à l'origine d'un institut technique qu'on a créé euh, commun aux Antilles et à la Guyane sur justement la recherche et le développement. Donc vous avez quelques illustrations, on avait fait des essais pour alimenter des, des ports euh, avec euh, du jus de canne. Donc on avait, euh, on avait substitué toute la partie céréale par du jus de canne en fait. On a été chercher un temps calé sur la Martinique, parce que y, a, y en avait encore un petit peu d'exploitation laitière pour conserver le, le jus de canne, et puis on a été nourri. Et puis on a fait des essais aussi de dégustation, euh, c'était chez Fabrice Calabre à l'époque, avec euh, toute la filière. C'était très bon, je <rire> vous prie de me croire. Mais bon, voilà, donc, moi, cette sensibilité sur tout ce qui est développement local, euh, euh, c'est quelque chose qui m'habite depuis, euh, depuis toujours. Et donc... Euh, euh, J'en suis venu à, euh, par un collègue qui avait expérimenté à petite échelle sur l'aquaponie. Je vais expliquer juste après ce que c'est. Et, et en fait, euh, du coup, ça m'a intéressé parce que je trouve qu'on a des conditions ici qui sont complètement différentes de l'hexagone. Puisqu'on a clair, clairement de la chaleur toute l'année. Et donc on n'a pas une saisonnalité comme on peut la trouver avec les saisons où en fait dans l'hexagone, ben, quand il y a l'hiver, il n'y a plus rien qui pousse. Quoi. Nous, en fait, ça pousse toute l'année. Donc on a quand même des avantages très intéressants et puis on a aussi un, un besoin de marché à courir parce que clairement on en est très loin aussi bien pour les poissons que pour les légumes. Quoi. Donc du coup, avant de me lancer, j'ai été voir un petit peu qu ce qui existait dans la Caribe parce que bon, l'aquaponie existait bien avant moi et puis elle existera bien après moi aussi. Donc euh, c'était intéressant de savoir les expériences qui avaient été faites. Alors sur les Antilles françaises il n'y en avait pas beaucoup mais aux, aux environs, sur Antigua, euh, Barbade, euh, donc c'était un petit peu ce que, ce que j'ai été voir là-dessus. Et là depuis du coup, 2016, moi j'ai mis en place un pilote euh, du coup, euh, euh, qui, est, qui est chez moi. Et là vous avez euh, sur la droite, ça fonctionne ce coup Un petit film que, que, que j'ai tourné. Le, le, le pilote est, est très simple, hein, il fait, vous l'avez en photo là, ça fait à peu près 5 mètres carrés. Le principe de l'aquaponie c'est quoi On a des poissons qui sont élevés dans un bassin. Ensuite les poissons, on filtre les déjections des poissons de manière à ce que l'eau qui circule ben, soit limpide. Donc toutes les matières en suspension sont bloquées au niveau du filtre. Et là, on a une chance extraordinaire, c'est qu'on a des bactéries qui naturellement sont présentes et transforment l'ammoniac des poissons en nitrate pour les plantes. Alors sans être trop, trop technique, en fait, c'est un changement au niveau de la forme d'azote, mais l'ammoniac il est toxique pour les poissons. Or là, quand il devient un nitrate, c'est un engrais pour les plantes et ça permet d'épurer l'eau, et quand ça revient aux poissons, du coup, elle est déchargée quelque part de la toxicité qu'il y avait dans l'ammonium. La, dans et donc, du coup, l'avantage, c'est que tous ces végétaux, ils poussent sans aucun engrais. C'est uniquement la fertilisation des poissons. En fait, c'est une, une, une agriculture organique, mis à part que c'est pas des poulaillers ou c'est pas des vaches, là, c'est en phase liquide avec des poissons. Et le système est recirculé, donc, en fait, ça tourne en permanence, il n'y a pas d'eau qui sort, et donc on fait énormément d'économies d'eau par rapport à de la culture plein champ. Les, les, les chiffres au niveau des études, c'est entre 80 et 90% d'économies d'eau. Puisqu'effectivement, la seule eau qui disparaît, ben c'est celle qui a servi à faire la photosynthèse au niveau des plantes. Donc ça n'a rien à voir avec de l'arrosage qu'on fait au pied des plantes, où il y a effectivement une, une efficacité très très faible. Et donc voilà, ça, ça permet effectivement d'avoir à la fois des poissons et des légumes toute l'année. Et donc, en étant très, très économe parce que c'est productif sur très peu de surface et la problématique des surfaces en Guadeloupe, elle est aussi importante et on n'a pas besoin de surface agricole. Euh, je veux dire, si la friche à Jarry, moi, si on me donne 5 mètres carrés, je mets une ferme là dessus avec plaisir parce que du coup, on fait pousser ça hors sol. Donc, on n'a pas besoin effectivement du sol et dans notre contexte aussi un petit peu spécifique avec des pollutions euh, historiques qu'on qu qu a là, ben, clairement, ça permet aussi de s'affranchir de ça. Donc ça permet de faire un complément par rapport à de la production locale sur des, des espaces qui ne sont pas dédiés à cette production locale et en plus avec des produits de qualité. Donc du coup, moi quand j'ai analysé ça il y a quelques années, j'ai dit non, là il <rire> y a un truc à creuser. Faut, on ne peut pas passer à côté de ça et, et, et franchement ça serait, dommage, hein, ça serait dommage en Guadeloupe parce que l'économie voilà, d'eau, de, de, de, je vous en ai parlé, on est clairement sur de la production 100% locale, donc c'est pareil, on ne délocalise rien. C'est de la création d'emplois, euh, qui sont effectivement durables, de la valeur ajoutée, et c'est là qu'on fait le lien après avec la formation, parce que comme c'est quelque part un métier, enfin une activité complètement naissante, il va aussi falloir former euh, quelque part les jeunes à pouvoir euh, conduire effectivement à la fois la partie aquacole, à la fois la partie euh, végétale, parce que c'est hors sol, c'est une façon de, de conduire un petit peu différente. Et donc là, la chance qu'on a, c'est qu'on a commencé à, à, à, à... On a déposé un projet le mois dernier sur la Martinique, avec le lycée agricole du Robert, pour moderniser son unité qu'il avait créée historiquement en 2005. Et donc, si tout va bien, on va croiser les doigts, ben l'an prochain, on devrait avoir effectivement une unité, ça sera autour de 500 m2 de culture, sur lesquelles, effectivement, on pourra produire, et surtout, on pourra avoir des jeunes qui pourront effectivement se former sur cette unité-là, en condition... On va dire économique, c'est-à-dire proche de ce qu'ils pourrait trouver dans les exploitations par la suite. Alors, juste une question. Que L'avenir de l'aquaponie en Guadeloupe, oui. est-ce que vous pouvez nous en parler Quel avenir pour. Ah, euh, si vous faites pour des pour transitions en plus. Oui. <rire> Alors il ah ben, y a juste un petit film pour euh, pour témoigner sur euh, sur ce que. Ah, avant de lancer le film, euh, Frédéric, okay. oui. puisque vous en avez parlé, je sais que vous vous avez vous proposez des formations. Vous n'en parlez pas seulement, mais vous vous en proposez. Oui. Nous avons normalement votre. Euh... C'est juste après le, le petit film qu'il y a le flyer, mais oui, je oui. peux en parler. Vous, voilà, juste. ce serait bien d'en voilà parler. Ben, en, en fait, oui. Euh, C'est-à-dire que moi, sur l'aquaponie, une fois que ça fait sept ans que j'ai le pilote, donc. J'ai regardé si ça fonctionnait, je ne sais pas par de chose si je n'ai pas testé avant et si voilà, je, je suis un bon commercial quand j'ai testé, mais quand je n'ai pas testé, je ne sais pas faire. Donc en fait, j'ai vu que ça fonctionne et je me dis effectivement, bon, il faut arriver à le développer, à le faire connaître et puis à, à vérifier qu'au niveau de, bah, des Guadeloupéens, euh, les produits conviennent. Parce que si ça ne convient pas, on passe à autre chose. Mais du coup, bah, moi, ça fait quatre ans que j'ai un projet, mais je n'arrive pas à trouver de surface pour. Bah, je me suis dit, bon, bah, je peux arriver à la retraite dans la même situation mais peut-être qu'il faut prendre ça sous un autre angle et proposer des formations à des personnes qui sont intéressées parce qu'eux, peut-être qu'effectivement, ils ont le foncier. Et c'est ce qui se passe. Donc on a fait trois sessions de formation sur la Martinique l'an dernier, une sur la Guadeloupe, la prochaine, effectivement, est à la fin du mois sur, sur, sur la Guadeloupe. Voilà, voilà. c'est effectivement le, le, le petit flyer qui est là. Et, et en fait, l'idée, c'est de, de sensibiliser les porteurs de projets Alors, qui viennent de différents univers. Il y a une partie, effectivement, qui vient du secteur agricole, parce qu'on est quand même sur de la production maraîchère pour une partie, donc ça, ça a une résonance par rapport à, par rapport à certains. Mais il y en a qui viennent complètement sur de quelque part de la un changement de métier, une rupture par rapport à d'autres choses qu'ils faisaient auparavant, et, et ils trouvent qu'il y a plus de sens dans cette démarche-là. Donc il y a quelque part euh, des, des, des choix professionnels des fois un petit peu différents. Et puis il y a aussi quelques des profils entre guillemets un peu investisseurs ou, ou des personnes qui ont clairement pas, euh, on va dire un profil agro mais qui, qui trouvent qu'effectivement le, le sujet est très intéressant et se disent, bah écoutez, moi ça m'intéresse d'être porteur de projet là-dessus, quitte à ce que après, effectivement, j'aille mettre les personnes qui vont bien, parce qu'il va falloir quelqu'un qui s'occupe des légumes, quelqu'un qui s'occupe des poissons, mais en fait, ça sera la personne qui sera plus le chef d'orchestre quelque part de, de, du projet. Quoi. Et vous avez une bonne dynamique d'inscription sur ces sessions de formation Oui, oui. En sachant que, euh, on est d'accord, on parle d'aquaponie professionnelle, donc moi je ne cherche pas à avoir beaucoup de monde L'idée, c'est qu'effectivement, les personnes qu'on forme, ben, en fait, ils capitalisent bien et qu'à l'issue de ça, on puisse avancer sur des projets. Très objectivement, si on peut lancer 4, 5 projets dans les 12, 15 mois à venir, c'est très bien. Parce Ce que qui veut dire qu'à l'issue de la formation, vous les accompagnez ah, oui, oui. dans ben, la création En fait, l'ambition qu que, que, que je porte, c'est justement qu'on puisse avoir des fermes aquaponiques sur la Guadeloupe, ou sur la Martinique, on va dire, au niveau de la Caraïbe. Donc, quelque part, la formation, c'est l'étape zéro. Donc, il faut qu'on ait effectivement tous le même, quelque part, les mêmes alertes, le, le, même, euh, comment dire, le, le, le, le même vocabulaire pour, pour se comprendre, les mêmes visions aussi des risques et des, des réussites. Et une fois qu'on a ça, ensuite, il faut les accompagner dans les études, quelque part préalables, parce qu'on peut avoir un très bon projet. Si d'un seul coup, on a mal pensé l'aspect commercialisation, un volet de production, il n'y a pas la rentabilité en face et ça ne marche pas à tous les coups non plus. On est dans le monde économique euh, réel, hein, donc il faut, faut bien avoir bordé tout ça et ensuite, une fois qu'on a vérifié ça on passe à la phase concrète d'aller monter un projet lancer les investissements et puis de faire sortir de terre la ferme et donc moi je me suis associé effectivement avec Biopony, on a créé Biopony caribe justement pour avoir toutes ces compétences localement et c'est même si effectivement au départ ils sont basés sur, sur l'hexagone ils ont travaillé sur Tahiti sur des projets qui ont, qui ont fonctionné et qu'ils ont finalement sur des on va dire des des contextes assez proches des nôtres. Voilà. Et donc ça vous permet de faire le lien sur euh, votre vidéo Oui, bon, bah, du coup, du, du coup euh, bon, elle sera sans le, sans le, sans le son, parce que je l'avais là sur le... Mais expliquez-nous, expliquez-nous, Frédéric. Non, euh, c'est parce qu'il y aura des témoignages. En fait, c'est juste des images qu'on a tournées sur, à l'issue des sessions de, de, de la Martinique. Donc, euh, avec, euh, comme je disais, plutôt un peu, on, on choisit d'avoir à peu près 10-12 personnes maximum par session. Et moi, le parti pris, c'est que si à mon avis, il y a plus de demandes, ben, on reprogramme des sessions. Mais voilà, on ne remplit pas des salles parce que sinon, derrière, ce n'est pas efficient. Et moi, ce que je veux derrière, c'est que les personnes aient bien capitalisé. Après, chacun prend, on va dire, le temps de digestion qu'il faut par rapport, à, par rapport à ça. Il n'y a, a aucune urgence. Ce qu'on se dit là, dans un an, ça sera toujours vrai. Hein. Donc. Euh, on va dire la maturation de, de, de chacun, elle peut être un tantinet différente. Mais l'idée surtout, c'est qu'on puisse avoir des projets qui fonctionnent, euh, qui permettent effectivement d'avoir des bons résultats et qui permettent du coup derrière d'avoir un effet levier pour avoir d'autres projets. Ouais. Parce que voilà, l'ambition, c'est effectivement, j'ai dis, une ferme, une ferme par commune, il y a largement la place, le marché peut complètement absorber ça. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a, a plus d'un légume sur deux qui est importé et qu'effectivement, on doit être à peu près à 7 kg de poissons par habitant au niveau de la pêche. Et c'est moins 30% par rapport à 10 ans. Et malheureusement, ça n'a pas remonté. Hein. La, la tendance, je pense que l'ambition, c'est de faire en sorte que ça ne descende pas trop vite, mais ça, sur la partie pêche, on ne pourra pas. Donc partout ailleurs sur la planète, c'est la partie aquacole qui va être une source effectivement de production de, de, de, de, de protéines, enfin, quelque part de poissons. Là, c'est les images, justement, le, c'est l'interview du, du directeur de, du lycée euh, de, de, du Robert. Donc, vous avez un, derrière en arrière-plan la partie historique qu'il y qui avait effectivement au niveau, de, au niveau de, du lycée sur euh, une unité aquaponique de 2005. C'est la seule qui existe sur les Antilles françaises. Et donc ça, on, est en, on a déposé pour le moderniser. L'idée étant effectivement d'avoir de, des supports qui sont beaucoup plus en phase avec les techniques d'aujourd'hui et qui permet de consommer moins d'eau, d'être plus efficace, aussi plus rentable, et quelque part de former les jeunes sur ce que derrière ils pourront avoir en ferme. Donc on travaille à la fois, on reprend sur le volet formation. Oui, L'idée c'est qu'on essaie de faire tout avancer en même temps, parce que si on n'a pas un pilote sur lequel on peut former des jeunes, ben mm -hmm. c'est compliqué parce qu'on va avoir des porteurs, mais ils ne vont pas pouvoir recruter localement de la main d'oeuvre pour aller sur leurs unités. Mm -hmm. Et euh, Par ailleurs, il faut aussi des formations un petit peu plus longues et certifiantes, donc il y a aussi des opérateurs qui sont pour l'instant en France, mais qui sont intéressés, dès qu'on aura des unités quelque part pour pouvoir le tester sur place, ben après on peut mettre des formations longues, certifiantes, tout ce qui va aller bien sur, sur, sur ça. Voilà, donc j'avais été voir le lycée agricole de convenance il y a quelques mois de ça, bon c'était pas d'actualité mais j'ai un défaut, je suis têtu donc... <rire> Après, il faut dire, puisque peut-être que euh, beaucoup ne le savent pas, puisqu'elles n'ont pas forcément euh, cette culture euh, aquacole, que la pointe euh, du Robert à la Martinique a cette tradition euh, de l'aquaculture, oui, puisque euh, déjà avec l'implantation euh, de Ifremer oui. qui se trouve à la pointe du Robert, et puis euh, culturellement, l'aquaculture, les, la, aquaculture, les oui. premières fermes d'aquaculture de la Martinique qui étaient euh, sur la pointe Robert. Si on pouvait faire faire une euh, comparaison avec la Guadeloupe, on dirait plutôt Pointe-Noire, où on a Absolument. la première ferme aquacole. Euh, Et c'est vrai qu'à la Martinique, ils ont euh, vraiment euh, cette, oui, il y a une certaine cette avance par rapport à la Guadeloupe. Absolument. De, de se mettre en place euh, en Guadeloupe, donc ce n'est pas étonnant qu'on puisse se retrouver. Euh, comme ça, au, au rouvert. Voilà, et puis j'ai bon vous espoir vous que vous si vous ça vous commence vous sur vous la Martinique, il voilà. pourrait y avoir une déclinaison aussi sur la Guadeloupe. Voilà. Il y a la place pour chacun des territoires pour tout effectivement fait, avoir des unités là-dessus. Oui. Et puis nous avons, bon, ça, on rentre dans du technique, mais nous avons l'habitude de collaborer avec nos collègues de la Martinique, Absolument. donc Yves la la collectivité territoriale de la Martinique qui sont nos partenaires dans le cadre du développement et la mise en place de la filière aquacole en Guadeloupe. Voilà. C'était un témoignage. Voilà, voilà. merci voilà. beaucoup. Hein. Merci. Magnifique. merci, Frédéric. On applaudit euh, très fort. Merci, Frédéric. Donc voilà, nous allons, maintenant que les, les, les intervenants euh, sont, ont terminé donc leur présentation, peut-être euh, nous allons recueillir quelques... Quelques questions quelques du public. Questions hein. du On public. va créer un échange, hein. il faudrait que ce soit interactif. Avec, euh, avec nos, nos invités, auriez-vous une question une question à l'attention de Madame Daio. Une question à la... À, oui, il y a certainement une question à propos, non C'était très pourquoi clair. Est-ce que clair. ça vous a plu, déjà Déjà, déjà, déjà. est-ce que ça vous a plu Déjà, hein, c'est la première, première des questions. Ça vous a plu Et pourquoi Pourquoi est-ce que ça, ça, ça suscite un intérêt Alors, si vous ne posez pas de questions, nous allons vous en poser. <rire> voilà. Nous, on va vous en poser. Ah, merci, M. Chateauban. On va nous poser une, que... une question à poser. Pardon. Alors, Edith... Ah, bah ben, parfait. Ben, tout est bien fait ici. Merci. Bon, bonsoir. Euh, féliciter les intervenants. Euh, pour la qualité des interventions et des présentations dans de, de leur domaine, j'ai euh, une petite question qui va euh, intéresser chaque intervenant dans son domaine. Euh, je connais le, déjà M. Fazian sur... Euh, son, son combat sur l'insertion de cette jeunesse guadeloupéenne. Euh, je voulais savoir, avec les intervenants, est-ce que vous avez un suivi de, après ces formations Est-ce que vous, vous avez un taux d'insertion euh, Je parle aussi de madame la capitaine. Euh, est-ce que vous avez un taux après ces formations Tu veux du Monsieur retour Fassian oui, oui, oui, oui, oui, savoir est-ce est que voilà, ces jeunes ont trouvé oui, une insertion aussi dans l'aquaponie à la propos de formation, est-ce que ça on a un taux aussi de, de, de, de firmes qui se montent, euh, voilà, concrètement. Alors, je, en fait, euh, l'histoire du taux, c'est pour ça que quand on crée un chantier d'insertion, enfin, quand on prend son sein en tant qu'association euh, ou entreprise, un chantier d'insertion, euh, effectivement, on demande des sorties dynamiques. Euh, en fait, il faut tout simplement euh, prendre conscience euh, qu'on est dans un pays qui, va, qui est malade, moi, je dirais franchement, lors des codes, enfin je veux pas faire la liste. Donc en fait, les personnes sont dans un contexte socio-professionnel social difficile et compliqué avec l'histoire qu'on a. Donc en fait, euh, au bout de 20 ans d'accompagnement de, de, de public euh, décrocheur ou en difficulté, euh, quand un chantier d'insertion au niveau de l'État vous donne 24 mois pour l'aider à s'en sortir, je vous dirais que ça suffit pas pour vraiment aider quelqu'un, un être humain là actuellement ou même il y a 20 ans, il faut 5 ans. Si au bout de 5 ans, vous pouvez être sûr que là, vous avez une stabilité, parce qu'en fait, après 2 ans, il y a 3 ans, comme une entreprise en fait, hein, comme par hasard, d'accompagnement de cette personne-là, pour être certain qu'elle arrive au bout du bout de son projet professionnel et personnel. Parce que comme disait un certain juge, on ne peut pas saucissonner un être humain en plusieurs problématiques, et s'occuper d'une problématique et pas l'autre. Il faut tout faire en simultané. Donc, en fait, il faut faire à, face à toutes ces problématiques-là en même temps, et c'est est, est ce qu'on ce qu on on tente de faire dans, dans, dans les projets qu'on a montés dans l'action de Casa Brock et Casa Il euh, y a un mot qui nous unit, et d'ailleurs, ça ne vient pas de moi, ça vient des jeunes qui, qui ont connu la structure, c'est le mot famille. Voilà. En fait, c'est de recréer autour d'eux des personnes sur qui ils peuvent compter, et euh, pour très longtemps, en fait, quelle que soit la situation. Par exemple, le chantier d'insertion qu'on a créé là, euh, c'est 10 personnes, il y en a 4 qui sont sortis, mais chacun avec une, une vie, un projet, euh, redynamisme au bout de deux mois et ils sont repartis dans leur vie dans d'autres projets divers et variés. Et nous, on est là encore avec eux, puisqu'on a un service social. Euh, d'assistance sociale, de conseiller d'insertion professionnelle euh, en prestation et on demande à nos prestataires de continuer à les suivre et pourquoi je travaille, tu disais tout à l'heure le couple et au niveau de la philosophie humaine Carole, c'est pas parce que tu bosses avec moi c'est que j'ai choisi non pas une structure, j'ai choisi une personne parce que Carole, j'ai vu comment elle était avec ses stagiaires euh, euh, elle est humaine elle les accompagne, elle fait du coaching elle va jusqu'au bout des choses qui n'est pas en général demandé. et toute son équipe fonctionne comme ça donc on s'est retrouvé sur les valeurs humaines et on s'est dit ensemble on pourra peut-être faire un, un morceau de chemin pour preuve, le projet, parce qu'on on reprend aussi le, le projet de la prison l'atelier de la prison avec 12 prisonniers c'est une continuité du chantier d'insertion aussi euh, et rag, euh, euh, euh, Carole quand je lui ai demandé est-ce que tu es d'accord de m'accompagner pour faire de la formation en prison, elle m'a dit ok, j'ai jamais eu cette expérience-là, on y va. L'idée c'est, on ne va pas faire de l'occupationnel, on va tenter de donner à ces personnes-là qui sont sous main de justice, là, actuellement, un, un, un diplôme pour que quand ils sortent, ils ont de quoi aller travailler. voilà Et aussi un savoir-être et un savoir-faire et, et, et, et une famille en fait. Hein. C'est pour ça qu'au niveau des de, de, du crew qu'il y a là, les, les gars avec moi, c'est ce qui va se passer dans la prison, ça nous concerne aussi. C'est-à-dire, c'est une continuité qu'on expérimente à l'extérieur. J'ai demandé au directeur de, de la prison, euh, moi, la condition, c'est de faire un projet de voile traditionnel. Vous me les faites sortir de prison pour qu'on puisse les faire naviguer avec nous, aller à l'île gosier, l'île cochon, respirer un bol d'air, d'oxygène. On, on s'en rend compte, OK, ils ont fait des choses mais ça reste des êtres humains, et si on ne veut pas qu'il y ait des récidives, et c'est pour ça que moi, au bout de 20 ans, j'ai compris qu'on est dans un, dans un système vertueux de l'exclusion. Hein, c'est un cercle vertueux. On fabrique de l'exclusion permanente. Avec tout ce qu'on a réussi à mettre comme dispositif, les choses ne vont pas. On voit actuellement, hein, le chômage dur, le, la, la violence chez, chez les jeunes descend dans l'âge, et on ne sait pas quoi faire. Donc c'est vrai que la seule solution pour aider un être humain c'est d'abord le respecter, l'écouter réellement et de lever avec lui ses difficultés et lui redonner de l'espoir. Et donc on a réussi avec tout ce qu'on a mis là en place, le sport, la culture, le savoir. Moi je discute tout le temps avec les gars, on parle de l'esclavage, on parle de notre histoire, on parle des réalités de, la, de notre société. On ne peut pas demander à un être humain qui est dans, en, en exclusion d'une société, et c'est peut-être ça chance d'ailleurs avec ce qui se passe, de pouvoir s'inclure dans cette société-là, à tout le mal de cette société-là. Donc il y a vraiment du philosophique, il y a de l'anthropologie, il, il y a plein de choses qui, qui interviennent là-dedans. Ce n'est pas simplement de l'insertion. Et vous, et, vous, et vous, Carole, j'aimerais bien avoir votre sentiment sur ces questions de sortie euh, dynamique. Est-ce que vous partagez euh, les propos euh, de Franck alors tout à fait, je partage les propos de Franck et moi je compléterai sur le plan des formations que nous avons mises en place puisque nous avons euh, depuis 2020, euh, comme je disais, hein, nous nous sommes orientés vers les formations dans le champ de l'environnement qui sont de nouveaux métiers euh, en Guadeloupe et comme ce sont de nouveaux métiers c'est vrai que tous les partenaires et toutes les insertions possibles ne sont pas encore euh, toutes palpables. Mais toutefois, euh, par rapport aux formations que nous avons mises en place dans le champ de la gestion des déchets, euh, je peux dire, par exemple, qu'au bout de 12 mois, euh, entre 6 mois et 12 mois, on a un taux d'insertion d'à peu près 40%. Ces personnes, en fait, elles sont recrutées essentiellement, donc on forme des personnes pour qu'elles puissent euh, savoir trier, valoriser les déchets, et euh, elles sont recrutées pour l'instant, essentiellement dans les structures privées, comme Franck, hein, qui a embauché des stagiaires à l'issue de nos, de nos formations. Et euh, c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce qu'on euh, a des métiers porteurs, on a une politique régionale, euh, par exemple, hein, toujours sur le plan de la gestion des déchets, avec, euh, qui n'est pas que régionale, hein, qui est aussi euh, oui, européenne, oui, euh, oui, avec un horizon zéro déchet. Mais... Les structures publiques qui sont mises en place ou qui devraient aider à, justement, embaucher ces personnes, pour l'instant, ne le font pas. Donc, euh, on a parfois un peu l'impression de former des personnes pour rien. Alors, effectivement, les résultats nous montrent, euh, puisque là, je, je, je dois faire mes stats hein, régulièrement à l'issue des formations, on a constaté qu'on avait quand même un taux de 50% au bout de 12 mois. Et ces 50% sont essentiellement dans le privé ou des personnes qui ont créé leur propre structure. Alors, au niveau de la Guadeloupe, ça bouge, hein, au niveau de la gestion des déchets, il y a des structures qui se créent, beaucoup dans le privé. Il y a des actions qui sont mises en place avec les éco-organismes qui vont permettre, on l'espère, hein, et c'est l'objectif, de, de créer de nouveaux métiers dans la gestion des biodéchets. Par exemple, des collecteurs de biodéchets, la ressourcerie nautique, ce sont des nouveaux métiers. Mais c'est vrai que, euh, disons que le, le, le contexte, voilà, ne permet pas une insertion où on pourrait dire, voilà, au bout de... Un taux de 100%. Voilà. voilà. De 100%, Mais nous, non. Avons, nous avons bien compris ces problématiques d'emploi et habilité et nous sommes en train de travailler donc avec vous sur ces questions-là. Vous serez de toutes les façons partie prenante puisque vous l'êtes déjà, puisque vous êtes invité aujourd'hui à, à discuter avec nous sur, sur ces questions... Qui sont prégnantes. Peut-être euh, votre sentiment aussi, Frédéric En fait, je n'ai pas votre recul sur, sur le sujet. Euh, après, nous, en fait, c'est plus de l'accompagnement de projets, quelque part. Euh, L'ambition, c'est d'avoir de créer quelque part des unités qui permettront d'accueillir les formations. Donc, je pourrais y répondre, j'espère, à partir de l'année prochaine, si on arrive à faire sortir de terre des unités. Et ensuite, effectivement, si on peut créer... Euh, les, on va dire les, les certificats agricoles avec la formation des ouvriers et des personnes qui pourront passer dessus là on pourra avoir des éléments de réponse mais avant ça il nous faut le support et est, on, est, on est encore à cette phase préliminaire vous, Alors madame, avec madame Yudiane Nous, alors, allons conclure. nous au lycée de Blanchette c'est euh, une formation professionnelle donc ce qui fait que nos élèves sont directement embauchés puisque pendant leur formation ils ont des stages à accomplir sur les navires et on a un bon taux d'insertion puisque sur euh, les élèves qui sortent, hein, 85% ils restent ici en Guadeloupe, hein, parce que c'est un diplôme international, donc ils peuvent partir à l'étranger, mais 85% ils restent ici, et dans tous ceux qui restent ici et qui continuent, la navigation, parce qu'il y en a, il bon, faut dire que tous ils ne continuent pas hein, dans le domaine maritime, il y en a qui, qui, qui, qui bifurquent, hein, mais tous ceux qui, qui décident de rester dans le domaine maritime, bah on les retrouve sur les, sur les bateaux d'ici. Hein. Donc, euh, ils sont euh, bah, donc, toutes les compagnies hein, transport de marchandises, transport de passagers, navires de service comme les remorqueurs, ici, la, la, les, le bateau pilote. Et euh, donc, moi, ça fait 5 ans que je suis à Blanchette. Donc, à Blanchette, il y a déjà deux capitaines qui ont été, dont, dont je leur ai fait cours de navigation. Donc, il y a un capitaine sur le Nautilus à Bouillante. Euh, voilà, et notre capitaine sur euh, une, autre, une compagnie de transport de passagers donc pour ne pas citer hein, bon. oui, oui. le transport de passagers donc euh, voilà donc, il a, ça fait 30 ans hein, que le lycée, de le lycée de Blanchette forme des marins donc euh, on en a des marins euh, qui naviguent dans nos eaux quand vous partez visiter les archipels euh, que ce soit à Marie-Galante à la Désirade, au Sainte vous croisez forcément nos élèves qui Sont sur les bateaux, ils sont matelots, ils sont mécaniciens, ils sont capitaines, euh, donc euh, voilà. Donc, euh, ils, sont, ils sont, ils sont Merci. là. Merci, Diane de nous permettre de terminer sur cette note positive. Net, et, on note retiendra, très positive et on retiendra que 85% <rire> de un chiffre vos intéressant. Reste reste pas. En, en tout cas, je pense que ça a dû répondre important. à la question de monsieur Eddy Chateaubon. Voilà, ben, nous avons en tout cas fait le tour. Oui. Oui. Nous remercions en tout cas le public hein, qui a été finalement, qui a suivi religieusement euh, nos, nos, nos, nos, nos invités, nos débats, et euh, remercier nos invités, te remercier oui. également, euh, oui. euh, Séverine. Oui. Euh, Jessica. <rire> Jessica, autant pour moi. Voilà. Elles sont deux, Mais hein. voilà. Donc, Elles merci. sont deux, elles sont deux, non, vous savez pourquoi <rire> Elle a sa soeur qui s'appelle voilà, <rire> simplement. C'est pour ça. Je pour toute ça. Voilà. <rire> en parlant. Donc, merci. Merci. Mais vraiment, merci, merci. merci beaucoup, chaleureusement. Et euh, nous continuons le travail. Ce que, ce que je pourrais dire en, en guise de conclusion, c'est que ce que vous avez vu euh, aujourd'hui, c'est du concret. Nous ne sommes pas dans la projection, nous ne sommes pas dans le projet. Nous, nous sommes avec des personnes qui font et qui proposent courageusement, avec toutes les difficultés, et euh, qui sont très, très inspirantes pour nous. Et euh, merci, merci pour Il ça. Il était important de les avoir avec nous aujourd'hui. Il était important. Ah, Jessica, nous Juste. allons quand même donner... Quelqu'un veut ajouter quelque Moi. chose oui. Juste un tout petit mot pour dire que les planètes sont tellement bien alignées. Le, les 10 personnes, les 10 jeunes du chantier d'insertion, pendant 6 mois, ont construit un aquaponie. Donc, ils maîtrisent ah l'aquaponie. Ah bon bon bon magnifique la construction. Magnifique. Alors, on les applaudit très fort. Voilà. Alors, Jessica, le, le, demain nous avons encore un autre, oui. un autre masterclass, master class et le thème sera. Alors, ce sera demain l'économie bleue, l'économie oui, bleue, bleue voilà, en voilà, La transition euh, énergétique et euh, la nécessaire décarbonation des filières. Voilà, ben, voilà. parfait. <rire> nous vous attendons demain, demain et faites passer le mot. Merci Alors, beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bon.